Bonjour, lorsque vous commencerez à trader, vous vous rendrez compte qu'il y a des journées fantastiques en trading où on peut gagner énormément, où tout se passe bien, où vraiment vous voyez que le marché part très bien dans le sens que vous aviez prévu et vous pouvez prendre trade sur trade, vous gagnez à chaque coup. Alors le danger lorsque ça arrive, c'est que vous pensiez que le lendemain il va se passer exactement la même chose. Et je vous assure qu'on le pense très vite, très facilement, on se dit « mais le trading c'est hyper facile ». Et puis le lendemain, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Vous avez beau essayer de faire la même chose que la veille, ça ne passe pas. Lorsque vous ouvrez un trade dans un sens, le marché part dans l'autre sens, bref c'est une catastrophe. C'est à ce moment-là que la psychologie intervient énormément dans le trading. Donc il faut absolument vous rendre compte que chaque journée n'est pas la même et que ce n'est pas parce que la veille tout s'est bien passé que le lendemain ça va se passer de la même manière. Non, vous devez absolument respecter votre limite de perte quotidienne et vous rendre compte que si ça ne se passe pas bien aujourd'hui, comme ça s'est passé hier, eh bien à ce moment-là il faut stopper et attendre peut-être le lendemain. C'est rare que vous ayez deux jours de suite où les choses ne se passent pas bien comme c'est rare que vous ayez deux jours de suite où les choses se passent exactement de la même manière. Donc il est très important d'observer les marchés, de vous observer vous aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous perdez Vous vous dites, bon, euh, c'est un passage, je vais, je vais rattraper, je vais rattraper ma perte. Et ainsi vous creusez le trou et malheureusement, euh, vous pouvez perdre euh, tout ce que vous avez gagné la veille. Donc psychologiquement, c'est très important de vous rendre compte de ça. Et il faut vous mettre une limite de perte quotidienne. Et tant pis, je sais que c'est frustrant. Euh, on se dit mince alors, euh, hier c'était tellement facile le trading et aujourd'hui c'est pas du tout la même chose et inversement si vous avez une euh, mauvaise journée de trading vous pouvez vous dire bon sang le trading c'est trop compliqué je ne vais pas y arriver et vous laisser tomber mais non le lendemain ça peut très bien être une journée formidable où tout va se passer très bien, où vous pouvez gagner énormément et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que le trading c'est comme ça. Ce n'est pas tous les jours la même chose, mais il faut savoir accepter les jours qui sont moins favorables et les jours qui sont super favorables. Donc, tenez bien compte de ça. Si vous vous mettez au trading, ne perdez pas espoir parce que vous êtes peut-être tombé sur une journée où c'est compliqué. Mais attendez, essayez de voir la journée d'après, retestez la même chose. Mais bien sûr, il vous faut avant tout une bonne méthode de trading, une méthode efficace. Où vous avez un gros euh, pourcentage de réussite sur vos trades. Donc si vous n'avez pas encore euh, une méthode telle que celle-là, moi je vous propose ma méthode de scalping qui vous permet très rapidement d'acquérir une technique efficace et de voir très rapidement si vos trades sont gagnants. Donc euh, si vous êtes intéressé par ça, vous avez des liens ici au-dessus vers mes vidéos et en dessous de la vidéo où vous pourrez donc euh, acquérir euh, cette méthode en suivant les vidéos que j'ai réalisées pour vous et ensuite vous ouvrez un compte de trading de démonstration et vous testez comme je vous ai dit donc les journées bonnes et les journées moins bonnes mais il faut surtout avoir un maximum de journées bonnes et pour ça normalement avec ma méthode de, de scalping vous devriez y arriver. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait.